Bonjour mes et j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo ce sera une vidéo euh, mise au point par rapport à l'épilation du visage donc je vais faire une petite récapitulation euh, de ce qui s'est passé en fait euh, au début, tout au début, je n'épilais pas mon visage donc euh, je suis quelqu'un qui a un duvet assez fin, de couleur châtain clair mais euh, voilà les raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'épiler le visage c'est tout simplement parce que je trouvais que ça faisait euh, effet un petit peu cakey que... Voilà, on a l'impression qu'on a une peau de pêche. On voit le fond de teint, voilà, euh, le poil euh, prend de la matière quand vous appliquez votre fond de teint, que ce soit liquide ou poudre, et vous avez l'impression que ça ne fait pas très joli, ça ne fait pas super lisse, super flou. Donc j'avais envie d'essayer de dépiler, me, de, voilà, dépiler mon visage, euh, sachant que avant euh, j'avais épilé mes sourcils, j'avais arrêté et euh, puis j'ai arrêté totalement euh, pour le duvet. Au niveau de la lèvre supérieure, donc euh, j'épile soit avec euh, le brown silk épile, soit avec des petites bandelettes de cire, en fait ça dépend. Avant d'épiler, ce que je faisais c'était euh, de décolorer le duvet. Donc j'utilisais la crème décolorante de chez Vite, puis pour raison X, je ne sais pas pour quelle raison, elle a été retirée du marché, enfin euh, personnellement je la trouve plus à Carrefour. Euh, j'ai pris une autre marque qui était Blanc des Piles, donc elle décolore très très bien les poils mais seul bémol c'est qu'elle euh, sent très très fort et parfois j'ai l'impression que j'ai les yeux qui brûlent à cause de l'odeur Et donc si vous vous rappelez très bien, je vous ai fait une vidéo qui remonte à un peu plus d'un an euh, sur le masque à la gélatine, le fameux masque à la gélatine que tout le monde a, a testé sur le net donc moi je voulais vraiment l'essayer personnellement et vous en dire plus euh, mais euh, voilà c'est un masque euh, qui m'a arraché le visage ça fait super hyper mal donc je l'ai testé deux fois puis dé j'ai décidé d'arrêter parce que euh, voilà ma peau elle était super irritée après et euh, j'avais vraiment trop mal quand, quand, quand je voulais le, le détacher c'est vrai que ça élimine à 100% le duvet, ça élimine on va dire entre 80 et 90% de duvet euh, et puis ça nettoie le visage mais c'est super douloureux et puis ça provoque euh, des, des irritations euh, et l'apparition euh, et puis l'apparition aussi de boutons donc j'ai arrêté d'utiliser ce masque après deux tentatives et j'ai décidé de, euh, de switcher donc euh, j'ai vu une alternative donc j'ai vu qu'il y avait l'alternative du, du fil euh, je me suis trimballée pendant des jours avec un fil chez moi à la maison pour essayer Mais rien n'y fait, j'y arrivais pas, c'était vraiment euh, soit douloureux, soit fallait vraiment euh, trop s'appliquer Il fallait beaucoup de temps pour le faire et puis je savais pas comment m'y prendre exactement Donc euh, j'ai supprimé la, la possibilité d'utiliser le fil pour l'épilation du visage et puis un jour, je, je suis tombée sur une vidéo sur le net qui parlait de l'épilation euh, du visage avec un rasoir. Oui, croyez-le ou pas. Euh, donc je me suis dit pourquoi pas essayer et vous en parler. Donc euh, j'ai été me procurer un rasoir comme ceci, voilà. Ça c'est des petits rasoirs que vous pouvez trouver un peu partout. Vous pouvez les trouver sur les sites chinois de gadgets comme Aliexpress ou encore Shein. Vous pouvez les trouver sur New chic si je ne me trompe pas. Donc moi ceux-là je les avais pris, euh, je vous montre de plus près, voilà. Ils se ferment et je les ai pris euh, à Kreutvatte. Euh, je les ai pris pourquoi Parce qu'en fait, ceux qui se vendaient sur AliExpress, etc., je les trouvais assez longs. Et donc, du coup, euh, par rapport à cette, euh, cette partie-là, je trouvais que c'était un peu trop grand, un peu trop large. Ça épilait un peu trop. Donc, euh, j'ai opté pour ceux-là qui sont très très petits et puis qui se ferment, qui se vendent euh, par paire. Et vous pouvez voir que vous avez même un petit, euh, une petite brosse ici... Euh... Que je trouve ça euh, donc je trouve ça vraiment pratique donc euh, je les avais utilisés euh, depuis ma grossesse mais je voulais pas vous faire une revue à ce sujet puisque euh, quand on est enceinte on a tendance à avoir euh, des hormones différentes des personnes qui ne sont pas euh, forcément enceintes et du coup euh, moi je, je me rappelle très bien que durant mes deux grossesses euh, les poils ne poussaient presque plus donc je voulais pas vous embuire en, en erreur je voulais vraiment m'assurer euh, du résultat avant de vous en parler donc après ma grossesse euh, après mon, mon accouchement donc cela fait déjà 6 mois que j'ai accouché euh, j'ai continué à utiliser euh, cette petite méthode ça fait 2 mois que j'ai arrêté de m'épiler les poils du visage pour voir ce que ça donne si on arrête, est-ce que les, les poils poussent vraiment euh, plus dur etc., etc donc je vous ai parlé de ça euh, sur euh, sur Instagram je vous ai dit que j'épile mon visage avec un rasoir. Posez-moi des questions à propos de l'épilation avec le rasoir. Et donc, j'ai rassemblé vos questions et je vais vous répondre dans cette vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment utiliser ces rasoirs-là. Donc c'est vraiment très simple. Je vais vous mettre une vidéo un peu zoomée sur mon visage. C'est vraiment très simple. Euh, Assurez-vous d'abord que euh, votre visage est propre et que euh, votre rasoir aussi euh, est désinfecté. Vous pouvez le désinfecter avec un petit peu d'alcool, euh, donc ça ira. Et puis... Euh, pour le prendre, prenez-le délicatement. Donc, attention si vous avez des boutons, je vous déconseille fortement d'utiliser cette méthode. Euh, donc, voilà, euh, prenez-le euh, de manière à suivre le sens du, des, des poils et euh, surtout euh, ne positionnez pas comme ça euh, en perpendiculaire à votre, euh, votre épiderme. Essayez d'aller euh, comme ça. Euh, Essayez juste de le poser sur l'épiderme et de le faire glisser avec des petits mouvements comme ceci. Voilà, euh, faites attention pour ne pas, euh, pas vous blesser. Et vous pouvez voir que euh, à peine quelques petits mouvements, et vous voyez déjà les poils qui partent, euh, qui s'envolent dans tous les sens, euh, c'est vraiment un truc magique. Résultat, vous avez une peau très très très lisse et très nette, puis euh, quand vous appliquez votre maquillage, votre fond de teint, vous avez un rendu plus joli, plus beau. Je vous l'avoue, c'est vraiment très net, ça fait très très propre. Les avantages de cette méthode, c'est que ça coûte deux fois rien, le rasoir ne coûte pas du tout cher. Deuxièmement, si vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps de vous épiler, donc euh, vous, vous, vous prenez au moment, euh, juste au moment de... Juste avant de, de, de mettre votre maquillage sur un visage propre, vous vous épilez rapidement, puis vous vous maquillez. Si vous êtes quelqu'un qui court tout le temps, qui n'a pas le temps pour, pour s'épiler à la cire, etc., donc c'est vraiment très avantageux. Et puis c'est pas du tout douloureux, donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vous avez une peau de bébé après, vraiment quelle sensation. Puis après, euh, les, a, les inconvénients, euh, je vais vous dire la vérité. Donc il y a petit inconvénient euh, c'est les boutons. Vraiment c'est pas exagéré comme quand on utilise le masque à la gélatine Mais j'ai vu quand même des petits boutons apparaître à droite à, droite, à gauche sur mon visage Après euh, l'épilation au rasoir euh, C'est vrai que euh, c'est juste un ou deux petits boutons, c'est pas énorme et, euh, Mais je suis quelqu'un qui fait très attention euh, au nettoyage de peau etc Il faut faire ça régulièrement Il faut s'assurer aussi que les rasoirs que vous utilisez sont vraiment propres Mais ça n'empêche pas euh, de, de, de choper quelques petits boutons suite au make-up etc donc il faut faire vraiment très attention euh, deuxième inconvénient c'est que euh, les poils poussent rapidement, vous avez l'impression de vous avez l'impression de faire ça à peu près euh, une fois par semaine ou une, une fois toutes les deux semaines pour euh, voilà, être sûr que vous avez le visage clean euh, c'est les deux petits inconvénients que j'ai constaté euh, maintenant par rapport à vos questions, c'est la question qui revient le plus est-ce que les poils euh, poussent plus dur ou plus foncé euh, Non, pas du tout. Donc c'est vrai que au moment, euh, voilà, on va dire les 2-3 jours qui suivent l'épilation, quand vous touchez comme ça, vous avez l'impression que les poils euh, sont, voilà, l'épiderme c'est comme ça et que les poils sont comme ceci. C'est tout à fait normal parce que les poils sont très très courts. C'est normal qu'ils sont comme ça. Mais dès qu'ils s'allongent, ils commencent à s'allonger, voilà, qu'ils prennent de la longueur, ben voilà, ils retombent sur l'épiderme. Euh, J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Donc euh, voilà, après, vous n'avez plus cette sensation que c'est euh, euh, pas comme des épines, pas du tout. Ça pique pas quand vous faites des bisous à quelqu'un. Pas du tout, c'est juste une sensation de peau de pêche quand les, quand les, quand les poils sont, sont très très courts. Mais après quand ça dépasse les 4-5 jours, est-ce voilà, qu'il à la plus dure ou est-ce qu'il se multiplie Non pas du tout, euh, j'ai le même euh, la même quantité ou le même volume de poils que j'avais avant euh, de m'épiler. Et puis euh, non, il ne pousse pas plus foncé. Euh, j'ai euh, les poils de nature châtain clair et ils sont restés les mêmes. Je vais vous montrer une, euh, une vidéo là, un peu zoomée, sur mes poils qui ont poussé euh, après l'épilation. Je les ai laissés pousser pendant deux mois et voici ce que ça donne. Donc euh, voilà, j'ai pas l'impression qu'ils ont poussé euh, énormément. Je, je tenais absolument à vous le montrer après deux mois. Euh, de non épilation, ce que ça donne, et vous pouvez vo voir que c'est pas choquant. Voilà, j'ai mes poils euh, que j'avais avant et sans problème, donc je peux arrêter l'épilation euh, au rasoir quand je veux. Euh, voilà, voilà. J'espère que euh, la revue d'aujourd'hui vous aura plu, que ça vous a apporté une réponse à vos questions. Euh, maintenant, est-ce que je vais continuer à utiliser cette, euh, cette méthode euh, non je ne crois pas vu qu'il faut le faire assez souvent euh, je suis curieuse j'ai envie de tester autre chose j'ai envie de tester de la cire sur le visage parce que je connais pas mal de filles qui le font maintenant euh, je ne sais pas est-ce que j'aurai des, des boutons à frais ou pas je ne sais pas quel genre de cire je vais utiliser est-ce que c'est de la cire chaude, cire orientale je ne sais pas trop donc je vais réfléchir à ce sujet euh, reparlerai très très bientôt euh, j'espère que la vidéo euh, où vous faites le cobaye vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao